Oh, bonjour YouTube. Ça va je t'ai manqué Comment vas-tu Eh <rire> bien, vous pouvez désormais dire bonjour YouTube et mettre des choux, faire une vague de choux, une vague de panda comme vous voulez, mais salut à tous sur YouTube, bienvenue dans ce nouvel épisode de the Crew Under the Crimson Sky, ben, va falloir que j'arrête de dire juste Crimson Sky, et aujourd'hui on va parler du film Nocturne de Zoo Quirky. je ne sais pas comment ça se prononce, mais voilà la vague de choux, allez-y, voilà le panda, vas-y c'est parti <rire> On va donc parler de de Nocturne de Zoku et euh, c'était trop bien. Vraiment ce film, pour tout vous dire, je voulais en faire un time between. Puis j'ai eu mes problèmes d'ordi. Mais bon, ça, c'est pas <rire> bon, sur YouTube. C'est pas un problème. Mais du coup, euh, Nocturne, ça fait du bien ce genre de film parce que pour moi, tout partait mal en fait sur ce film, parce que c'était une commande d'Amazon Studio à Blumhouse. Et pour le coup, Blumhouse, j'aime bien ce qu'ils font. Mais quand t'as Amazon Studio qui débarque et qui dit qui ⁇ dit, Ouais vas-y, faites-moi 4 films en 6 mois ⁇ moi quand j'ai vu passer l'info en fait qu'il y avait... Euh, euh, que du coup il y avait cette, cette histoire de commande d'Amazon, ça m'a fait un tout petit peu peur parce que je me suis dit ⁇ Oulala, mais est-ce qu'on va vraiment avoir le temps de faire des trucs bien ?⁇ Alors j'ai pas vu les autres films, euh, je me souviens plus de leur nom. Il y a Laura genre qui avait fait une vidéo sur les quatre d'un coup, je crois. Encore une invasion de panda et, euh, et bah pour celui là, en tout cas, c'était plutôt une réussite. En vrai, moi, je ne savais pas qui ça faisait partie de ces quatre films. En fait, c'est quand j'ai allumé le film, j'ai vu Amazon Prime. En gros, je fais bon, bon, bon, bonsoir. Hein Comment allez vous Alors, petit résumé du film, là, je sais pas pour vous. Moi, la musique est super forte. Est ce que vous entendez la musique genre juste bien ou est ce que vous l'entendez trop fort Parce que moi, je l'entends à fond dans les oreilles. Du coup, je suis obligé de parler très fort. bon On va commencer par le résumé. En gros, le film, c'est l'histoire de deux jumelles, Juliette et Viviane, qui sont lycéennes dans une école de musique et qui préparent des concours pour entrer dans des, des prestigieuses écoles supérieures de musique dans la prononciation. Blablabla. La musique est assez en arrière plan. Bon, bah, attendez, je vais encore baisser mon mix dans le casque parce que moi, je l'entends à plein En même temps, j'ai plus, plus mon casque avec la molette. Je vais peut être le reprendre en fait. Il sera peut être plus pratique que celui là. À la prochaine pause, je pense que je, je switcherai de casque. Parce que celui-là est un meilleur casque, mais j'ai pas ma molette, j'ai pas la molette. Alors, du coup, on reprend donc les deux jumelles qui font de la musique. Viviane, elle est plutôt perçue par tout le monde comme une soliste miracle pour son âge. Alors que Juliette, à un moment donné, je crois qu'il y a un de ses profs qui dit que c'est une accompagnatrice talentueuse, ce qui en fait dans le monde de la musique, c'est un très beau compliment de la musique classique, mais elle, elle le prend relativement mal. Après, le suicide d'une élève partie, <rire> ça suffit ce spam de crâne. Après le suicide d'une élève particulièrement douée, le lycée ouvre sa partition à un concours. Parce que l'élève qui s'est suicidée, elle devait participer à un, appelle, un concert de fin d'année qui était très prestigieux, où il y a des chasseurs de têtes qui devaient passer, etc. Et du coup, le, juste après son suicide, l'école, elle fait un truc genre, bon, bah du coup, maintenant qu'elle est morte, bah, euh, qui va prendre sa place on reviendra plus tard sur la place de l'école de musique dans le, le glauque absolu qu'est ce film. Et du coup, Juliette, elle décide de participer à ce concours après avoir retrouvé le carnet de notes, le, plus ou moins le carnet personnel, enfin, comment on appelle ça, le journal intime de euh, l'étudiante, enfin, de la lycéenne morte. Et elle se rend compte que dans ce carnet de notes, il eh ben, y a des instructions à l'intérieur qui semblent être littéralement la clé du succès, mais qui semblent être un peu, comment dirais-je satanique donc du coup elle trouve ce truc là elle se dit bah pourquoi pas mais euh, ça me paraît étrange et attendez hop, je règle un petit truc de volume hop. mais du coup à partir de là va entre va se, va, euh, va, commencer une véritable descente aux enfers pour juliette parce qu'évidemment ce cahier il est maudit il est complètement maudit et du coup ça va très mal se passer pour elle on va commencer par la mise en scène sur ce film Ah, le panda spectre on va commencer par la mise en scène. Et déjà, j'adore les films qui.. Euh... Je crois que j'avais une notif, mais non, ça venait de la musique. J'adore les films qui ont une. Euh... qui ont des plans miroirs. C'est un truc qui me fascine dans les films quand c'est bien fait. C'est un plan qui répond à un autre. Et là, ce qui est génial, c'est que le premier plan du film et le tout dernier plan du film sont des plans miroirs. Les deux ont quasiment la même thématique et, euh, au niveau purement technique, sont l'inverse l'un de l'autre. C'est-à-dire que le premier plan du film, c'est un lent Travelling une peinture de Mozart enfant. Enfin, Je suppose que c'est Mozart. Je... Parce qu'en fait, ils n'arrêtent pas de parler de Mozart pendant le film, donc je suppose que vu qu'ils en parlent pendant le film, ça doit être un, un travelling sur Mozart, mais je ne suis pas sûr. Et on le voit tout enfant en train de tenir négligemment un piano de sa petite main. Donc évidemment, c'est tout le truc de l'enfant prodige, tout ça, c'est un gros cliché en musique classique. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que le dernier plan du film, que je ne spoile pas, c'est un travelling arrière sur qu'on va appeler des rêves brisés, donc l'inverse du rêve de devenir le nouveau Mozart. Ça, ça, le film commence par le cliché du rêve de l'artiste de oh, je serai un prodigue à 8 ans et ça se finit sur un rêve brisé que je ne vais pas spoiler parce qu'il faut pas spoiler ce film. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces deux plans, en fait, ça aurait quasiment pu suffire parce que tout est dit. C'est à dire que direct dans le premier plan, on a le rapport maladie, enfin de, de maladif de l'art au mythe du prodige. C'est à dire que un des grands pièges quand un artiste, c'est de te comparer aux autres. D'ailleurs, c'est un, un piège pour tout le monde, même si tu es plombier et que tu te compares à un autre plombier, c'est une catastrophe. Comparez-vous à la limite pour gravir des échelons, pour vous dire « Ah, lui, il fait comme ça, c'est super malin, bah, je vais faire pareil, il n'y a, a pas de brevet qui est déposé sur, les, sur la bonne manière de faire. » Mais ce y a, ce y a, là où ça devient maladif, c'est le fait de, de ne plus voir son propre talent et ses propres achievements que par rapport à ceux des autres. Et là, ah là c'est terrible Pour invoquer Satan, jouer la vémariale en fait. Jamais une bonne idée de passer un contrat avec le diable pour percer en milieu de la musique. Eh non, non, non, ceux qui ont vu Sinerman le savent. Allez voir sur YouTube la websérie dans laquelle j'ai tourné, ça s'appelle Simer... Simmer, L'homme sumérien. Ça s'appelle Sinerman et ça a été réalisé par Pablo massip Allez voir, c'est vachement bien. Euh, J'en étais où du coup, le... ce qui est intéressant aussi, c'est que, le... que par rapport au suicide, bah même le premier plan du film est assez malin parce que le mouvement est très lent. C'est pas un brusque retournement genre ah oh, mon Dieu, elle s'est suicidée <rire> Une espèce de dé déboulage, je sais pas quoi. Là, le mouvement de la caméra est très lent et même le fait que... Parce qu'en fait, la première scène du film, c'est le suicide de la dont je vous parlais au début. Et du coup, le fait qu'elle se suicide, c'est un truc qui est très, très lent. C'est en fait, elle joue une espèce d'air au violon. Puis d'un coup, elle va s'immobiliser pendant quelques secondes reposer le violon, se diriger par la fenêtre. Et, et c'est très doux. Et en fait, je trouve que ça rend bien euh, l'idée que le suicide, c'est quelque chose qui arrive lentement. C'est pas une décision brusque le matin, genre oh bah tiens, allons-y. C'est tout un, un acheminement de pensée et de euh, et de réflexion euh, toxique et néfaste. Hein. Mais c'est tout un acheminement de pensée qui mène vers cette décision euh, affreuse. Et puis en plus, ce qui est assez bien vu, euh, c'est qu'elle meurt en plein jour. Elle va pas du tout avoir un suicide privé dans un coin où personne ne va voir. Elle va sauter de son balcon et direct après, on va entendre des gens qui font ah, bah, il passé. Du coup, c'est euh, la mort survient dans la lumière à la vue de tous, exactement comme elle avait voulu vivre. Parce que bah, elle aussi, c'était une artiste qui, on le verra plus tard dans le film, vous avez des rêves de grandeur et elle est morte littéralement sous les projecteurs du soleil. Et on verra plus tard aussi que le comment s'appelle bah, En fait, on va le voir quasiment maintenant, mais que le, le, le démon, entre guillemets, qui est dans le film est super bien pensé. Ah, merci Hélène de Badger pour le, pour le drop. C'est un vieux thème du cinéma, ce genre de morale, mais ça m'étonne de la trouver dans un film d'horreur et pas un film pour enfants. Oui, ouais c'est vrai que c'est euh, le, Les thèmes sont assez, euh, sont assez basiques, mais ils sont très bien traités dans ce film, je trouve. Et ce qui est intéressant, évidemment, dans le film, c'est l'opposition entre les deux jumelles, parce qu'évidemment, il y en a une à qui tout sourit et une à qui tout ne sourit pas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le... oui, je viens de voir sur mon, sur, ma, sur mes notes, je viens de voir, j'avais écrit montage bébé égale le feu. Alors je vais vous expliquer parce que sans concept, vous pouvez, vous pouvez, enfin sans contexte, vous pouvez vous dire mais non les de quoi tu parles là D un montage bébé. En fait, c'est qu'au début du film, juste après cette scène de suicide, on voit en fait l'enfance de Vivienne et de Vivienne Vianne et Juliette, et ce qui est intéressant c'est qu'on les voit, on voit qu'elle joue aux xylophones quand elles ont un an et demi machin, et alors là où je trouve que le montage bébé est génial, c'est qu'en fait euh, par dessus le film il y a une musique qui est extra diégétique, c'est la musique du film, en gros c'est quand même le, la musique de Star Wars en opening, si je la siffle pendant plus de 3 secondes cette chaîne va se faire striker, mais voilà la musique de Star Wars vous l'avez tous, et ben c'est une musique, il n'y a pas réellement un orchestre dans Star Wars qui est en train de, de, de sonner les trompettes. C'est une musique qui est à l'extérieur du film. Et ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on voit les bébés jouer sur un xylophone, et bah en fait, c'est aussi une musique intradiégétique. Et là où c'est génial, c'est que le... Je crois que c'est un compositeur, mais je suis même pas sûr. C'est peut être une compositrice sur ce film qui a fait, qui a fait la musique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est arrangé pour que la musique extra du film soit en rythme avec les tapotages des bébés sur les xylophones. Et là, là, là, là, c'est du génie. C'est à dire qu'en fait, vous avez euh, des petits bébés qui font euh, qui en plus le font pas du tout en rythme. Évidemment, c'est des bébés, les bébés, ça ne ça, ça, ça joue pas en rythme. Désolé, j'ai je... <rire> une grande haine inavouée contre les bébés. Et euh, ce qui est intéressant, du coup, c'est que la musique, elle nous fait comprendre que euh, c'est des bons bébés. enfin Ils sont bons en musique parce que les mouvements qu'ils font sont en rythme avec la musique du film qui est extrêmement virtuose. Là, pour le coup, c'est un truc, on dirait une sonate, c'est magnifique. La, musique, la BO du film est incroyable. Juste regarder la BO, c'est incroyable. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que du coup, plus les bébés vont vieillir, ils vont devenir du coup Juliette et Viviane qu'on va suivre dans le film. Elles ont 17 ou 18 ans je crois dans le film. 17 je crois. Et, euh, et du coup, on les voit du coup, à 5 ans, à 6 ans, à 10 ans. On voit leur parcours artistique euh, avec du coup, ce montage bébé qui est du feu de Dieu Même si je n'aime pas les bébés, ce montage bébé est incroyable Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on arrive au lycée, il euh, y, y a une scène qui est assez géniale euh, avec Juliette pour nous faire comprendre à quel point elle est différente de Viviane. En fait, c'est la scène où le, où le lycée annonce que la partition de la lycéenne qui s'est suicidée, dont je ne me souviens plus le nom, a, euh, ils ont décidé d'ouvrir cette partition à un concours. Et du coup, c'est à ce moment là que et Juliette et Viviane décident de participer à ce concours plan sur viviane qui décide de participer au concours elle a une espèce de veste un peu canadienne donc rouge et rouge et verte un truc très pétant euh, sachant que tout l'auditorium est plutôt avec des, euh, des contrastes de gris et de, de blanc très très assombré, quoi on va dire du coup elle vraiment elle détonne dans le décor et elle est euh, genre comme ça avec ses potes à côté en disant hey, vas-y moi je fais le concours tout respire l'assurance et la gaieté chez elle alors que juliette elle a un pull gris elle a une espèce d'immense mâle avec sa, avec son. Oui, c'est des violoncelles. Elle joue pas du violon, elle joue du violoncelle. Elle a une espèce d'immense mâle. Non, je suis quoi elle joue du piano. Ah non, c'est un gars derrière elle. C'est ça, il y a un gars derrière elle qui a une immense contrebasse, qui, du coup, fait une immense masse noire à côté d'elle. Elle, évidemment, elle tire la gueule, mais un truc astral, quoi. Et du coup, elle a le pull de la même couleur que la salle qui est derrière elle. Elle a une grosse forme noire à côté d'elle. C'est Assez parlant, c'est un truc qui littéralement la domine en plus parce que le gars a un rang au-dessus d'elle. Et elle, elle a le visage mais blanc de linge, quoi, enfin neige. Et, euh, et ce qui est intéressant du coup, c'est que directement avec ces deux plans, on a tout euh, ce qui est de la personnalité de Viviane et de Juliette en un plan. Et c'est... Ça, quand le film, il te vend immédiatement ça. Et oui, c'est un peu cliché, mais ce qui est bien c'est que c'est pas des dialogues. C'est pas genre la mère de Juliette et Viviane qui arrive pour dire Ah, mais de toute façon, Juliette, elle a toujours été plus réservée Ça aurait sonné ultra. Euh, comment Ça aurait sonné ultra euh, sorti de nulle part qu'une mère dise ça sur son enfant, alors que là, bah, c'est immédiatement montré. piano et une contrebasse c'est pas vraiment très ressemblant oui mais écoutez moi je suis pas un musicien professionnel <rire> elle est marrante cette musique d'ailleurs là très ori ori orientalisante c'est rigolo je suis pas un fan intergalactique mais c'est sympa allez on continue on continue on a, on, a, on, a, on a un créneau là, les gars faut pas le perdre On ne me fera jamais voir un film d'horreur. si, merci, si. Euh, tac, tac, tac, j'en étais où ouais, Le premier plan, Blablabla. alors moi, j'ai des notes, là je vous dis même pas. C'est précis, c'est précis, mais il faut. Oui, pareil, il y a tout un truc de. de, de, de, de... Je vais appeler ça une allégorie euh, filée. Normalement, c'est une métaphore filée, mais là, c'est quasiment une allégorie. Je trouve c'est qu'en fait, euh, Juliette, elle a une obsession sur comment les autres la voient. C'est-à-dire qu'elle va moins se concentrer sur est-ce que sa musique est bonne que sur comment elle va être perçue par les autres. Elle est beaucoup plus obnubilée par les remarques que les autres vont lui rendre en lui disant « Ah, c'était vachement bien, ah, t'es une vraie prodige !» Elle va plus se concentrer sur ça que sur son prof, par exemple, qui lui fait des petites remarques techniques, genre « Attention, le poignet plus comme ça, tu devrais jouer telle musique et pas telle autre parce qu'elle correspond mieux à, à ton âme, à ta façon d'aborder les notes, etc. » Et ce qui est intéressant, c'est que cette parano là, en fait, euh, ça va, ça va passer par le miroir. Alors, le miroir, c'est classique, mais on va voir que dans ce film, ça a vraiment, c'est vraiment devenu un sens et ce qui est intéressant en plus, c'est que le film ne va pas utiliser que des miroirs classiques. Il va utiliser, par exemple, les, les reflets d'un piano. Vous savez, les pianos d'un certain prix, les pianos à queue, ils ont une surface noire qui est très, très laquée. Ce qui fait du coup qu'on peut, on peut se regarder à l'intérieur et il y a une superbe scène de, de répétition où elle joue et où, en fait, elle joue. Elle joue pas pour elle, parce que dans le plan, en fait, dans le, dans le piano, vous savez, c'est les pianos à queue, ça s'ouvre comme ça. Et bah, du coup, dans le, dans le reflet du piano à queue, en fait, on, on voit son image en inversé, et surtout en renversé et en diagonale. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le plan, il est pas débulé. Vous vous souvenez, on a déjà parlé sur la chaîne, les plans débulés, c'est quand vous prenez, euh, prenez votre cadre. Attendez, j'essaie d'être en face. Voilà, vous prenez votre cadre. Ah, ouais, on est à peu près bon. Prenez votre cadre comme ça, et vous le faites comme ça. Vous le faites très légèrement pencher, ce qui casse les perspectives et ça donne une image de malaise. Ce qui est intéressant, c'est que le plan de la répétition n'est pas débulé, mais on a l'impression qu'il est parce que le, le reflet de Juliette l'est. Et là, ça réfléchit. Là. là, ça réfléchit très très fort. Et du coup, c'est intéressant, cette, ce rapport au miroir. C'est du Miracle of Sun, la musique d'avant. Écoute ce qu'il fait, c'est cool. Ah, cool. C'est quand tu fais des bulles. Oh mais ce public de pangolin <rire> Et du coup, ah, désolé hein, sur YouTube, mais voilà, voilà, vous voyez ce que je me traîne sur Twitch Venez sur ma chaîne Twitch, sur ma chaîne Twitch c'est important. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on va un petit peu parler du démon qu'il y a dans le film. Je ne veux pas trop vous spoiler comment il marche comme ça. C'est même pas vraiment sûr qu'il y a un démon, hein. ça pourrait être entièrement dans la tête des personnages, mais bon. On pourrait dire ça sur les 9 dixièmes des films d'horreur, donc bon, c'est pas très drôle. Euh, puis le film travaille pas trop cette hésitation là. Dans le film, c'est assez clair qu'il y a une entité surnaturelle. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'une des manières qu'a ce démon de, de, de s'approcher et d'agir, de, de, c'est via les miroirs. C'est à dire qu'en gros, euh, attendez, j'ai perdu mes notes ça s'emmène là, oui, le, le, le miroir. Par exemple, le miroir, pour lire les instructions du démon, ce qu'il faut faire, c'est que tu prends. J'ai j'ai pas de livre devant moi, je suis pas quelqu'un de très culturel. Oh. Tu prends ton livre et il euh, y a des inscriptions écrites. Et évidemment, quand tu ouvres le livre, tu te dis bah il faut les lire dans un miroir. Et effectivement, il faut lire les instructions dans un miroir. Ce qui est pas très original. Je veux dire, il y avait ça dans Dead or Alive. Ce pas très, très bien, Dead or Alive et Du coup, du coup, dans le film, il y a cette énigme un peu nulle, mais déjà, déjà, déjà, je sais, je zozote, déjà Juliette, elle, euh, elle résout cette énigme directe, c'est-à-dire qu'elle voit le truc, elle fait, bah c'est dans un miroir, il n'y a pas une phase où elle regarde le truc en faisant, ah, oh, je me demande bien, qu'est-ce que ça peut être, c'est dans un miroir, enfin tout le monde le voit, c'est des lettres inversées. Arrêtez de mettre du mystère sur des lettres inversées, tout le monde le voit. Et, euh, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est une énigme qui est très bateau de regarder dans un miroir, machin. Mais là, c'est cohérent parce que Juliette, elle est omnubilée par les miroirs. Et du coup, enfin, elle est omnubilée par les miroirs parce qu'ils sont littéralement ce qu'elle représente aux yeux des gens. Du coup, elle, elle est omnubilée par ça. Et du coup, on peut supposer que c'est la manière qu'elle demande de lui parler. Parce que le démon, a priori, a priori, Skyet, en fait, il interagit de, di de diverses manières par rapport à son porteur. A priori. Et du coup, en fait, c'est très intelligent que le démon utilise les miroirs pour lui parler, parce que quand elle résout une, enfin, quand elle, résout une... quand elle veut lire le journal, elle est obligée de l'ouvrir devant un miroir. Du coup, elle, elle lit dans le miroir et elle suffi... il suffit qu'elle relève un tout petit peu les yeux pour voir son visage. Du coup, en fait, le démon arrive à renforcer sa parano et son envie de se regarder dans le miroir par sa manière de parler dans le livre. C'est à dire que le démon force Juliette à encore plus être devant un miroir pour pouvoir lire, le lire et du coup, un truc aussi cliché que, oh là là, pour résoudre l'énigme, il faut regarder dans un miroir, et ben là, ça devient un truc narratif, thématique, ultra intéressant, je trouve. C'est un hors ouais, soit c'est un peu ça. Oui, mais dans Dead or Alive, c'est présenté comme astucieux. Ah bah, ils sont très fiers de leur de leur, <rire> de leur petit truc dans Dead or Alive. On boit un petit peu Euh, tac, tac, tac, tac, tac. Oui, ça, je vous en ai parlé. Puis bon, plus généralement, hein, les euh, les L dans ce chat et dans ce, sur, sur cette vidéo l'auront compris. Euh, globalement, c'est un rapport à Narcisse hein, aussi. Enfin, les miroirs, tout ça, le fait de se voir. Bon, Le film aborde un petit peu cette question, forcément, parce que Narcisse, il était très imbu de lui-même. Et Juliette, c'est pas qu'elle est imbu d'elle-même, je trouve. C'est pour ça que c'est pas tout à fait le même thème c'est qu'elle est très exigeante par, par rapport à comment elle veut que les gens la voient. C'est à dire qu'elle même ne se considère pas comme une prodige, mais elle veut que les gens la considèrent comme une prodige. Du coup, elle va bosser sur ça. Mais c'est en fait, elle bosse pas pour elle, elle bosse pour les autres, plus ou moins. Ce qui fait que c'est pas tout à fait le mythe de Narcisse, je trouve. Alors du coup, vu que le film a un rapport avec la musique classique, ce qui est intéressant, c'est que la réalisatrice, elle a été musicienne, alors elle, je crois qu'elle était pas pianiste, elle était violoncelliste Je crois. Je crois que la réalisatrice, pour le coup, elle était pas pianiste. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a, a été jusqu'à un niveau compétitif en musique avant de changer de voix. Mais du coup, ce qui, ce qui est sympa, c'est que du coup, elle a, elle, a, elle essaye de dépeindre le milieu de la musique classique avec réalisme. Et si c'est réaliste, ce qu'il y a dans ce film, c'est un enfer intergalactique. C'est-à-dire que typiquement, on en avait parlé au début, mais quand une élève se suicide, le premier réflexe du lycée c'est de dire « bon on va faire un concours pour savoir qui c'est qui aura le droit de jouer ce que la morte devait jouer ». C'est ultra glauque, faites pas ça, annulez la partition, euh, prenez une soliste professionnelle, mais faites pas un concours pour ça, quel enfer, quoi, quelle horreur euh, les élèves sont montés les uns contre les autres. Il y a quelques scènes où tu te rends compte que, euh, par exemple, à un moment donné, évidemment, dans le film, il y a une opposition entre Juliette et Viviane à un certain stade et le lycée va encourager ça. Va lui dire, hm, tu sais, ta sœur, elle est un peu meilleure que toi, mais euh, si, tu, euh, si tu progresses dans tes prochaines notes, peut être qu'on te donnera tel, tel prof prestigieux, tel, on, on va parler de toi dans telle ou telle école. Donc vraiment, la logique du lycée de monter les élèves les uns contre les autres, pour euh, augmenter leur performance. Un truc qui est, qui est complètement surnaturel, quoi. Euh... Et oui, puis il y a du harcèlement moral aussi. Ça, c'est génial. C'est à dire qu'il y a un moment où Juliette demande à être avec un autre prof parce qu'elle considère que le sien est un incompétent bon. On peut se dire que le réflexe du lycée, ce serait de faire une concertation, de parler au prof en disant bon, est ce que tu penses qu'elle, qu'elle qu a vraiment plus confiance en toi ou est ce qu'il faudrait peut être qu'elle change de prof Qu'est ce que... enfin, on devrait parler à ce prof là du problème Et non, quand elle, quand elle dit ça euh, au, au proviseur, il la regarde et il lui dit tu sais, Juliette, le professeur que tu demandes, parce qu'elle demande un professeur en particulier en remplacement, elle lui dit Tu sais, Juliette, ce genre de prof, enfin, ce professeur-là, on ne l'attribue qu'aux élèves qui sont sérieux par rapport à leur, euh, leur envie de travailler dans la musique. Tu dis ça à une lycéenne euh, spécialisée en musique qui bûche des trucs euh, 6 heures par jour, elle va te faire du bac, du machin, euh, elle te fait ça des heures et des heures euh, par jour, et euh, le gars lui dit euh, Ouais, oh, bah, mais t'es pas très sérieuse. C'EST QUOI ton problème C'est terrible, c'est terrible ce lycée. C'est même un peu l'inverse. Narcisse représente l'ego démesuré. Là, ton personnage a un ego tellement défaillant qu'il a besoin d'être boosté dans le regard des autres. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. La logique des conservatoires. On parle de narcissisme dans les deux cas. Ah, ça, je le savais pas, par contre, mais d'accord. Être menubilé par l'image de soi, que ce soit en positif ou en négatif, c'est du narcissisme. Oui, c'est vrai. Ah, salut, euh, salut à toi Rao, salut à toi. Et euh, du coup, qu'est ce que je disais Ah, j'ai perdu, ah, alors j'ai perdu. Ah oui, le harcèlement moral, Ouais, c'est la soirée de la, bonne, de la bonne ambiance. Du coup, voilà, on est dans un lycée qui fait clairement partie du problème, je trouve. Ah Pourquoi il fait ça euh, Mais voilà, le, le problème, je trouve, c'est que le film n'a pas forcément un point de vue là dessus. C'est-à-dire qu'assez étonnamment, euh, le, le film n'a pas de positionnement clair sur la question. C'est-à-dire que l'école, elle est clairement dépeinte comme dysfonctionnelle et toxique, mais euh, elle n'est jamais directement accusée comme étant responsable des tourments de Juliette. C'est-à-dire que Juliette, en fait, on a l'impression que c'est de sa faute si elle est comme ça. Donc c'est... Euh, comment dirais-je Oui, c'est ça. Par exemple... Euh, c'est vrai que dédier sa vie pour, euh, comment, pour, pour un art quel qu'il soit, ça demande une dose de sacrifice parce que fatalement tu vas être dans un monde qui est pas majoritaire, c'est à dire que bah, la, tout le monde connaît par exemple le fait de conduire une voiture ou le fait d'être dans la vente, c'est un truc que tout le monde voit à peu près ce que c'est. L'art en général c'est un peu plus fumeux, du coup effectivement ça peut créer une distanciation par rapport à tes groupes d'amis, ta famille euh, hors du milieu artistique, c'est vrai. Mais euh, le truc, c'est qu'il n'y a pas besoin de devenir un chevalier templier non plus. C'est pas « tu donnes pas ton âme ». Enfin, ça, c'est une vision très romantique et très conne, je trouve, de l'art. Le côté oh, « tu dois tout sacrifier pour ton art qui te dépose voilà, », c'est des conneries. Mais euh, ce qui est marrant, c'est que le film n'a pas l'air de, de saisir cette différence là. Parce que, par exemple, Viviane, elle réussit à avoir des amis, des amants, une vie sociale. Alors que dans le lycée, avant la mort de, de cette lycéenne du début, bah, elle était deuxième. C'était la deuxième majeure de promo. Donc normalement, c'est the place de la honte. Mais euh, le truc, c'est que le film va jamais parler du tourment des autres lycéens. Il va se concentrer que sur les lycéens qui ont reçu ce cahier et qui, du coup, déprime. Mais euh, je vous spoil pas, euh, je vous spoil pas la suite pour Juliette. Mais euh, du coup, en fait, ça, ça accentue le fait, enfin ça fait passer involontairement l'idée qu'il y a que Juliette qui a un problème et que du coup, le système du lycée autour et pas défaillant. C'est-à-dire que bon, bah là, il y a un démon qui tue des gens, c'est triste, mais le lycée va bien. Alors qu'en fait, Juliette, c'est normal qu'elle soit aussi dépressive et aussi narcissique, mais dans le mauvais sens. du, Enfin, il n'y a pas de bon sens du terme pour narcissisme, mais qu'elle qu ait une, une image d'elle-même aussi dévalorisée, c'est à cause du lycée. Et on a des scènes où on voit des profs la dévaloriser et faire du harcèlement moral. Et pourtant, dans le film, c'est plutôt mis l'accent sur le fait qu'elle ait un livre démoniaque dans la main. Du coup, c'est très étrange. Pour moi ça aurait été plus intéressant en fait que effectivement le démon accentue ces trucs là mais que par exemple le, le démon en fait sa forme c'est une espèce de grand soleil jaune avec des, des rayons solaires qui ressemblent un petit peu à des queues de lézard le design est super classe mais ça aurait été intéressant par exemple que les élèves en fait fassent tous le même rêve avec cette espèce de soleil qui est en gros c'est une, euh, une allégorie du succès c'est littéralement le potard d'un projecteur sur la gueule bah là le démon c'est un potard de projecteur ce qui est ultra intéressant du coup comme design mais Là, vu qu'il n'y a que Juliette qui ressent ce, ce mal-être et ce malheur du fait qu'on est de son point de vue, hein, ça n'arrête pas, mais euh, c'est un peu dommage, je trouve. Ça rejoint la façon de penser des trucs élitistes. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Mais euh, je, en fait, je ne sais pas si le film voulait en parler, tout simplement. Ça se trouve parce qu'il y a dans une interview, The couvert que elle disait euh, attendez, je vais vous faire la traduction. Euh, ce, le, ce film n'a pas pour but d'être une critique des écoles d'art en particulier, mais je pense qu'il y a un problème avec la façon dont on, avec les arts et la manière dont on demande à des personnes si jeunes euh, de faire de faire tellement. Enfin, de sacrifier autant. ses enfants euh, sont, sont en train de tomber amoureux d'une chose qui ne va peut être jamais les aimer en retour. Et du coup, je trouve qu'elle a une vision un peu romanesque de l'art. Enfin, il y a vraiment effectivement, il y a des scènes dans le film où euh, notamment il y a un prof qui parle de, de la place de la musique classique dans la musique en général, parce qu'en il y a les parents de Vivienne et Juliette qui lui qui disent au prof. Mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le marché de la musique classique, c'est même pas 2% du, du, du marché de la musique globale. Et lui, il te répond une espèce de speech en disant oui, mais on se souvient des gens qui ont fait du classique alors que la musique d'aujourd'hui, qui sait si on s'en souviendra. Alors moi, j'ai envie de te dire, on se souvient de la musique classique parce qu'elle représente 90% de l'histoire de la musique, c'est-à-dire des années 1500, aux années... Euh, en fait, il y a encore de la musique classique aujourd'hui, mais la musique orchestrale, pour être un peu plus précis, il bah, y en a depuis 500 ans, donc forcément. Il y a un tri qui s'est fait, c'est qu'en fait, à l'époque de Mozart, il y avait des David Guetta, il y avait des gens pas talentueux, qui sans doute faisaient le, la tour de la, des cours des, des, des, des rois d'Europe, mais on s'en souvient plus parce qu'ils étaient mauvais. Et du coup, dans l'histoire de la musique, on ne se souvient que des bons. Moi, je vous parie que dans 200 ans, l'époque par exemple du rock des années 80, on se souviendra peut-être d'un dixième des groupes de rock des années 80 qu'on peut citer aujourd'hui. Aujourd'hui, là dans le chat, si vous vous lancez, vous pouvez en citer peut-être des centaines, mais je pense que dans 200 ans, on n'en aura retenu que 10, parce que ça aura été les meilleurs et que l'histoire de l'art, elle raffine petit à petit les créateurs. Du coup, c'est une vision en laquelle je suis pas du tout d'accord. Il n'y a pas besoin de se sacrifier énormément pour devenir forcément un artiste talentueux. C'est une connerie ultra romantiste. Quoi. Mais je sais pas si la réalisatrice est dans cet esprit-là. Dans cette interview, on pourrait croire ça et le film a quelques petites dérives sur cette vision-là, mais c'est pas non plus lu. Je, je suis pas sorti du film en se disant Oh là là, pour que ma chaîne YouTube réussisse, il faudrait vraiment que je sacrifie mon âme. <rire> je me suis pas dit ça, au contraire. Du coup, je pense qu'elle a une vision plus subtile que ça, mais il n'y a pas beaucoup d'interviews de la réalisatrice. Malheureusement, le film n'a pas fait beaucoup de bruit. Mais euh, je sais pas, donc en fait moi j'ai eu le même problème avec ce film qu'avec par exemple Whiplash. Whiplash c'est le film de Damien Chazelle, c'est le réalisateur de La La Land, où euh, tout le rapport à l'art est très, euh, est très, comment dirais-je, il est très masochiste. C'est à dire que le gamin dans Whiplash, il a une envie d'aller de l'avant, de créer quelque chose, d'être un bon batteur, mais le prof qui va le pousser à atteindre ce, ce Nirvana il faut le mettre en prison. C'est grave si ce genre de prof existe. Et je trouve que, pour le coup, dans Whiplash comme dans ce film, ça manque en fait de la morale. C'est. je saurais pas le dire en français, mais it's okay to be average. C'est pas grave d'être juste moyen. Moyen, ça fait méchant, mais d'être juste bon. T'as pas besoin d'être un soliste piano incroyable qui joue à l'Opéra de Sydney. T'as juste besoin d'être un. Enfin, besoin. Tu peux être un excellent pianiste mais juste faire de la musique de chambre les dimanches matins dans des auditoriums de région. Pour ceux qui ne savent pas, la musique de chambre, c'est des formes, des formations musicales où tu as en gros six musiciens maximum. Généralement, c'est genre un couture à cordes et un piano. Généralement, tu peux rajouter deux, deux ou trois trucs. Mais normalement, c'est des petites formations. Et du coup, je trouve que mais ça, c'est un problème très américain, hein, le rapport, à, le rapport à, la, à la médiocrité. Pas dans le sens médiocre mauvais, mais dans le sens, il y a D'autres gens qui sont aussi bons que toi, mais c'est pas grave, parce qu'en en fait, des pianistes, on en a besoin de milliers. Il faut des milliers de bons pianistes pour faire des cours pour les enfants, pour euh, animer euh, bah, des concerts, mais il a rien, un excellent. Enfin, même juste un bon pianiste, bah, ça peut t'apporter des émotions qu'un virtuose pourra pas t'apporter. Moi, par exemple, le free jazz ultra complexe avec des milliards de notes, ça, ça ne me procure aucune émotion. Quand t'es un. Quand t'es fan de musique, il y a un certain stade d'apprentissage de la musique où tu cherches de la virtuosité, tu cherches un truc précis dans, dans la musique, mais il faut bien démarrer quelque part et du coup pour ceux, il faut bien démarrer quelque part, il faut des milliers d'excellents musiciens, mais qui ne sont pas tous Jimi Hendrix. Quoi. Euh, ta ta ta ta ta. Il faudrait plus faire un, un, un film plus choral. En vrai, ce serait intéressant pour le scénario de nocturne. Nickelback restera jamais dans nos cœurs. Nickelback You got me Nickelback Dans la moyenne, oui, c'est ça. Après, tu peux être touché par différents types de virtuosité. Ouais, clairement. Je suis désolé, là, en termes de température, j'alterne entre j'ai froid et j'ai chaud. Donc, je sais Je vais me je vais mettre à enlever ce pull à peu près 15 fois dans, le, dans la soirée, je pense. Ah, j'ai enlevé, <rire> enlevé mon casque. Hop, on se rebranche. Vous voyez, on parlait de transhumanisme. Là, je viens de rebrancher mon oreille. Voilà, je vous, je vous réentends. On a autant besoin d'un guitariste soliste à la Dragon Force, qu'un guitariste qui joue dans les bars. Bah exactement. <rire> Ayant été un, un, un guitariste qui joue dans les bars, on a besoin de moi, je vous assure. Tu as choix, tu as froid. <rire> c'est beau, c'est beau. Mais du coup, voilà, après, c'est... Euh, je, J'ai l'impression que c'est un problème qui est typiquement américain, parce que le côté l'American way of life est vraiment très basé sur le fait de ne pas être juste bon. Il faut être le meilleur, mais à un stade... Enfin, c'est c'était Moi, le, le truc qui me fait, fait le plus... Penser à ça, c'est le remake américain de Z.I. The Z.I. The à la base, c'est un film coréen. J'ai plus le nom du réel. C'est un film coréen, attendez, je vais retrouver le nom du réel parce que pour le coup, c'est un bon lui, attendez. Z.I. Korea, c'était qui Euh... Alors là, j'ai le nom en mandarin, mais ça ne m'intéresse pas. Ah si, c'est très bien le mandarin, c'est pas ce que je cherche. Il s'appelait comment non. Quelqu'un le nom du <rire> Nightbot qui fait de la. Ah oui c'est les frères Pang c'est ça. Donny Pang et euh, Chun Pang c'est ça. Et euh, du coup euh, dans ce film typiquement on suit une aveugle. Bah pas faire tout le résumé du film parce que sinon on n'a vraiment pas fini la soirée mais en gros on suit une aveugle qui se fait greffer de la cornée et cette aveugle elle est euh, violon. Violoniste, je crois, c'est pas du violon. Ou alors elle est peut-être violoncelliste. Ah, il y a peut-être un lien entre les deux, entre Z.I. et Nocturne, je viens de voir, mais. Euh... Elle est violoncelliste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle se fait greffer une cornée, euh, évidemment une cornée de médium, ce qui fait qu'elle voit des fantômes. Bref. Elle joue dans un orchestre d'aveugles. Et, euh, à partir du moment où elle n'est plus aveugle, et bah, t'as le chef d'orchestre qui lui dit, bah, du coup, tu peux plus rester dans le, dans le, dans l'orchestre parce que, bah, t'es plus aveugle. Du coup, tu rentres plus dans nos cases de. Euh, on est un orchestre d'aveugles. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet orchestre-là, c'est une... Je crois qu'elle est violon... Non, elle est violoniste. Je suis sûr qu'elle est violoniste parce que je vois des scènes où elle est comme ça et pas comme ça. <rire> la différence entre violon et violoncelle, bah <rire> euh, là Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est bonne. Elle est bonne, elle est, elle, est, elle est violoniste, elle fait son taf. Dans la version américaine, c'est un violon super solo connu dans tout Atlanta. Enfin, je sais plus où se passe le, le, le, le, le film, mais c'est une PGM du violon et tu fais mais pourquoi Qu'est ce que ça change dans ton film qu'elle soit bonne ou parfaite C'est vraiment une obsession américaine qui est très étrange je trouve et qui en plus n'a aucun lien narratif. C'est à dire que si par exemple le fait qu'elle devienne pas aveugle ça la rendait moins bonne au violon, bon on aurait pu parler de narcissisme aussi, Enfin, on aurait pu avoir les mêmes thèmes qu'en en Nocturne mais là dans The c'est pas le thème du film Arrêtez ça quoi Ensuite, combien de bons acteurs sont passés à la trappe parce que l'ombre d'un Brad Pitt l'a lui a occulté Le problème c'est aussi que beaucoup ont simplement de la chance en dehors du talent. Ah oui non mais alors ça c'est un autre sujet, c'est extrêmement vrai mais c'est un autre sujet parce que dans les acteurs il y a aussi beaucoup de gens qui sont acteurs euh, depuis très longtemps, qui arrivent à en vivre mais qui n'auront jamais d'Oscar et qui n'auront jamais les, les grandes messes du public mais pareil, des acteurs excellents euh, qui ont jamais, enfin qui juste y bossent normalement, bah, il y en a plein Typiquement euh, l'acteur de Grima Wormtong. Brad Dourif, en vrai, euh, il a jamais eu de reconnaissance très publique de son talent. Pourtant, le gars, pour moi, c'est un géant du cinéma, mais il est adoré plutôt par des cinéphiles, des gens qui aiment creuser pour trouver des films un peu inconnus, un peu machin. Et quand tu fais ça, petit à petit, Brad Dorif, tu te dis putain, lui, c'est un bro, quoi. Lui, c'est le bon. Mais du coup, euh, mais c'est pas un acteur qui a reçu des éloges aux Oscars, aux Granny, ou des trucs comme ça. Peut-être au Granny, ici. Si. Ah, si tu essaies de le mettre sur ton épaule, de quoi vous parlez La dernière chimère que j'ai vue en série a mal fini. Full Metal et ah oui, d'accord. <rire> oui, dans le film original, on lui donne le surnom de Reine de la fausse note parce que bah, elle galère, c'est normal. Mais du coup, à mon avis, c'est un truc très américain, ce, ce rapport au succès, à la fame trop, mais euh, mais attendez, je, je reprends mes notes. Mais c'est ça, Juliette. En fait, elle est douée dans le film. Même avant de croiser le démon, on voit qu'elle a un problème avec son image. Mais dans un lycée normal, et j'insiste bien sur le normal, dans un lycée normal, Juliette, elle aurait eu un soutien psychologique. Il y aurait eu des profs qui se seraient inquiétés en disant ouais, elle se compare trop aux autres. Faudrait faire des cours. Alors, en vrai, moi, c'est un truc qui me flingue sur l'apprentissage de l'art, parce que moi, pour ça, pour, pour vous sachiez, j'ai fait une école de théâtre. Et ça, c'est un truc qui était absolument absolument absent de ma formation, c'est le rapport justement à, euh, au regard de l'autre. Quand tu es un artiste, tu passes ta vie à être sous le regard de l'autre, mais t'as aucun cours qui t'apprend la pédagogie de c'est pas, euh, pas sain de faire ça, arrête de faire ça et d'avoir vraiment un cours centré là dessus. Quoi. Ça manque, le drôle. Euh, attendez, j'ai perdu ma page. Non, c'est bon. Euh, ici, euh, ici, on pousse Juliette dans des rêves d'excellence qui sont des mensonges. On lui attribue euh, parce qu'en fait, voilà, on attribue à un soliste des valeurs humaines et morales là où en fait, il y a juste une différence de pratique et, comme disait euh, Asmodeus tout à l'heure, de chance. Ça, c'est un truc que le film peut pas aborder parce que c'est une question de lycéen. Donc il y a pas, enfin, ça arrive rarement qu'il y ait une fame incroyable au lycée. Mais euh, l'intégralité les, les, des, des des stars ne sont pas la grâce à leur talent, mais sont la grâce à leur chance. Le talent, c'est un truc bonus parce que, franchement. Écoutez le top 50 tous les jours et dites moi qu'il y a une once de talent dans le top 50. Bon, en vrai, on peut en trouver parce que des fois, il y a des miracles qui se produisent. Et t'as Ellie Jay qui débarque, elles sont dans le top 50. C'est trop bien, ça arrive, mais c'est une, une exception. C'est pas la règle. C'est plus le talent, les connexions. Enfin, c'est plus au contraire, c'est plutôt la chance, les connexions et le hasard qui font que tu vas devenir connu euh, que le talent en soi. Mais voilà, je trouve qu'il y a un petit rendez-vous manqué sur ce film, sur cette question du rapport à... du rapport en fait de... de l'environnement. De... C'est ça, c'est qu'en fait, dans le film, on a l'impression que c'est une... que des décisions très personnelles et uniquement psychologiques que Juliette traverse, alors qu'en vrai, ce que Juliette traverse, c'est aussi un système artistique et pédagogique qui est viciée au dernier degré. Et euh, en fait, c'est ça qui fait que Juliette pète un câble. Et en vrai, Juliette, elle est juste le symbole de l'intégralité de son lycée. C'est celle qui va le plus loin dans sa névrose. Mais en vrai, vu comment les profs la traitent, elle, c'est probable qu'ils traitent tous les autres élèves pareil. Et du coup, tous les élèves ont une névrose level Freud sur la fin de sa vie, qui est pff, qui est balèze, quoi. Du coup, voilà, pour moi, c'est un super film. Vraiment, j'ai pas vraiment eu le temps de parler de, de sa gestion de l'horreur, et de sa gestion du rythme qui est génial, mais voilà. Petit problème de thème, mais sinon une vraie réussite. Sachant que je crois que c'est le premier film de la réalisatrice. Elle avait réalisé que des courts métrages avant, donc vraiment super taf. Et puis, si Amazon, euh, Amazon Studio a des films d'horreur aussi bons, je pense que je vais me regarder les autres films d'horreur qui sont sortis du coup dans cette commande Amazon, euh, Amazon Prime. C'est super. Vraiment, euh, c'est super euh, s'il arrive à avoir des prods sur ça, euh, parce que pour le coup, le film n'a rien coûté, je crois. Hein. J'avais vu son budget, c'était quelques millions de dollars à peine. Donc vraiment, un, vraiment un super pari de réussite. Mais euh, je trouve qu'il y a le côté la morale américaine, quoi, qui est un peu trop présente dans le film. Mais bon, si vous arrivez à passer outre ça, ça passe, je trouve. Je trouve que ça passe. Du coup, je vais couper l'enregistrement ici, parce que j'ai fini en fait mon... J'ai fini ma, ma review euh, classique pour YouTube. À la limite, si vous avez des questions dans le chat, posez-les maintenant et euh, je verrai si je garde ça euh, sur YouTube. Mais du coup, au cas où, YouTube, je te dis euh, à la prochaine. N'hésite pas, du coup, à me suivre sur la chaîne Twitch. Parce que là, en fait, ce qu'il faut savoir, mes très chers amis de YouTube, c'est que euh, là, vous voyez euh, le, la review de film en soi. Mais euh, je fais aussi, euh, dans, dans cette émission, Under, Under the Crimson Sky, je fais aussi des watchlists pour euh, vous conseiller des films que j'ai pu voir dernièrement qui m'ont intéressé, qui ont un thème commun ou quoi. Donc je vous fais des watchlists toutes les semaines. Je vous fais aussi une météo de l'étrange. C'est en gros une météo où je vais vous dire quels projets de jeux vidéo, de VOD, de séries, etc. vont sortir dans les semaines et les mois à venir. Et on, on se monte un petit peu la hype entre, entre fans de films d'horreur. Du, euh, du coup, si vous venez sur Twitch, c'est tous les vendredis à 19h. Allez, ciao YouTube